Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la création d'un nouveau jeu. Ce jeu sera le jeu de Pong. Alors ce jeu est extrêmement simple. Il s'agit d'une balle qui va parcourir notre terrain de jeu en rebondissant sur les bords et nous disposerons d'une raquette pour frapper cette balle, pour la dévier ou en tous les cas pour la rattraper de temps en temps. Donc vous avez entendu que nous allons travailler avec une balle et une raquette mais en tous les cas pas avec un chat donc je vais commencer par enlever le chat qui ne nous servira pas. Par contre, il faut maintenant que je crée deux lutins. Premier lutin à créer, la balle. Alors pour cela, je vais le créer toute pièce avec l'outil de construction de lutin, peindre, qui est là, et j'y vais. Alors, je vais créer cette balle avec une forme circulaire et je dessine ensuite cette forme, alors vous voyez que je peux déformer la forme circulaire comme je veux Alors, pour éviter ce problème, pour avoir une forme bien circulaire je maintiens au clavier une touche de majuscule, si je lâche la touche de majuscule, la forme devient n'importe quoi, si je maintiens la touche de majuscule la forme est parfaitement correcte, voilà, avec ça j'ai une balle plus ou moins admissible, par contre une précaution à prendre, c'est que la balle ou le lutin que l'on vient de créer chaque lutin que l'on va créer doit se trouver aussi près que possible du centre de l'outil de création alors pour cela au centre de l'outil ici les concepteurs ont placé une petite cible que l'on voit très mal pour l'instant je vais donc zoomer pour tenter de vous la montrer voilà cet endroit là est l'exact centre de ma palette sur laquelle je suis occupé à peindre et eh bien je vais donc déplacer la balle pour la mettre bien en position sur l'axe vertical, bien au centre, je pense que j'y suis. Puis je vais devoir la remonter, je peux faire ça avec les touches du clavier, jusqu'au moment où la balle, ou du moins le centre de la balle, sera au niveau de cette ligne-là. Donc je remonte un peu la balle et je pense que comme ceci, elle est exactement au centre de l'écran dans tous les cas du terrain de jeu bien, par contre je n'ai pas besoin d'une bordure à la balle donc je vais diminuer cette bordure qui est là, 3, 2, 1 et 0 pixels d'épaisseur de manière à avoir que la forme de la balle alors je peux changer la couleur de la balle disons que je vais choisir un bleu voilà, mettons ce bleu là que nous allons saturer complètement, voilà donc c'est ce bleu que je choisis pour la balle, si vous voulez choisir une autre couleur, libre à vous bien sûr. Voilà, euh, le lutin est créé, je pense que cette balle me conviendra. S'il était nécessaire de la rendre plus petite, on a les poignées latérales qui permettent de faire ça, et qui permettent de ne pas déformer la balle, même sans la touche de majuscule. Ceci est peut-être un petit peu petit. Et vous voyez que maintenant, je dois remettre la balle exactement au centre. Donc, voici la ligne sur laquelle doit venir centre de la balle. Avec les touches du clavier, les flèches, j'arrive à déplacer la balle. Voilà Ma balle est en place. C'est bon. Je peux maintenant quitter l'outil de création de costume et j'en reviens au code. Alors, je vous propose quand même de faire un peu bouger cette balle, au moins dans cette première séquence. Donc, comme d'habitude, nous allons avoir besoin du gestionnaire d'événements quand le drapeau vert est cliqué. Et on va faire se déplacer cette balle. Alors, euh, ici, on va prendre quelque chose d'extrêmement simple. Alors, la balle va se déplacer sans arrêt. Eh bien, nous allons donc utiliser le contrôle répéter indéfiniment, que vous connaissez maintenant. Et répéter indéfiniment quoi Bah euh, Un mouvement, donc euh, avancer de 10 pas, par exemple. Voilà. Alors si je lance là, ah, la balle arrive au bord du terrain de jeu, mais elle ne rebondit pas comme je l'avais annoncé. Alors comment faire Eh bien, c'est très simple. Parmi les tuiles disponibles dans les tuiles de mouvement, on va prendre la tuile « rebondir si le bord est atteint ». Et je vais l'ajouter derrière « avancer de 10 pas ». Je recommence, je vais reprendre la balle, et je la relance. Et elle rebondit. Voilà, parfait. Mais nous voyons qu'elle rebondit en gardant une direction de 90 degrés, moins 90 degrés, 90 degrés, moins 90 degrés. Nous reviendrons sur ces angles dans quelques instants. J'arrête la balle pour l'instant. Et on va peut-être encore ajouter une petite chose pour la balle, c'est d'éviter qu'elle ne rebondisse simplement comme ça, horizontalement. On va lui donner un angle, par exemple dans cette direction-là, un angle de trajectoire pour commencer. Alors, pour cela, rien de très compliqué, je vais aller chercher dans les angles, s'orienter à... Voilà, je ne veux pas m'orienter à... 90 degrés qui est la direction par là, mais je vais m'orienter vers, mettons, 45 degrés. Si le 0 est ici, 45 degrés, c'est un peu vers la droite, voilà, quelque chose comme ça. Et c'est parti, je relance, et la balle rebondit sur mon terrain de jeu. Voilà, avec juste ces quelques tuiles, on arrive déjà à un petit résultat. Je vous propose de reproduire ce résultat pour vous-même, et nous nous retrouvons, pour la suite, dans quelques instants. A bientôt